Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément grand menu. Okay euh, on a configuré le grand menu. Maintenant, euh, ce qu'on avait dit dans la précédente présentation, c'est qu'on peut, on peut, peut associer pas mal d'éléments à ce, à ce grand menu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, Par exemple, là, si je clique sur ce bouton, cette partie elle est vide. Supposons que je vais parler de mes, de mes services. Hein, je, peux rajouter, je peux rajouter par exemple là, un autre menu dans ce grand menu pour en parler. Si j'ai si plusieurs, si plusieurs euh, services, hein, ça, ça peut le faire. Euh, je, peux, euh, je peux aller par exemple, on va prendre un autre menu bon, dont on n'a pas encore parlé. Mais on en parlera plus tard. Chaque fois que vous voulez importer un élément, le d'abord sur votre panneau et ensuite euh, ramener là-dessus. ramenezz-le dessus. Ok, Ce menu par exemple, on va pas prendre trop de temps sur ce menu. C'est juste euh, pour vous montrer des choses que vous pouvez que vous pouvez faire je veux que ce menu soit soit plutôt au vertical donc je vais mettre ça comme ça ok donc c'est un peu plus sympa c'est une possibilité et je peux en avoir plein dessus comme ça je peux faire la même chose avec un mettant des textes ça va être un peu plus compliqué peut-être parce que ça me fait un peu plus de travail alors que j'utilise un menu comme celui-ci c'est déjà ordonné ok je peux par exemple ramener, rajouter si je veux si c'est ce que je recherche je peux ramener des images mettre des images dessus hop je mets une image là je glisse ça là ok bon ce, ce truc là je vais aller travailler un peu dessus quand même pour virer parce que les sous-menus ça m'embête je peux pas avoir des sous-menus dans les sous-menus euh, enregistrer enregistrer je supprime ça bon ça on, en, on reviendra là dessus je ne vous fais pas de commentaires là dessus parce que c'est pas l'objet de ce de cette présentation donc par exemple là, je veux rajouter une image sur mon grand menu, je peux le faire. Okay et je vais dupliquer par exemple celui-ci pour le mettre sur le côté et rajouter éventuellement une vidéo, je peux le faire. Donc je duplique ça. S'il veut bien être dupliqué. Hop, clique dessus. Donc, ça met du temps. Sachez que c'est quand vous avez des éléments sur le, sur le, sur le conteneur. Des fois, c'est compliqué à, à, à manipuler. Hein. Donc, c'est pourquoi déjà, pour importer les éléments, on les, a, on les ramène d'abord sur le panneau avant de les mettre là. Et par exemple, je veux dupliquer, ça a du mal à comprendre qu'il doit dupliquer. Ce n'est pas grave. Ramenez notre élément, c'est plus simple, vous allez gagner, vous allez gagner du temps. Okay? Donc là, par exemple, là, je peux retourner, je peux ramener un autre menu. On va aller ramener un autre, un autre menu. Ben, on va prendre une autre couleur peut-être. Bon, on met ça là d'abord, sinon ça ne va pas marcher. Et on ramène ça là on va les changer on va mettre ça sous forme de son vertical et on met ça sur le côté ainsi de suite d'accord c'est des, des choses que vous pouvez faire pour, pour pour configurer supposons par exemple que bon voilà je veux ramener à je veux ramener du quoi je veux mettre une vidéo dessus si c'est utile pour vous, vous pensez que ça va apporter un plus à votre menu c'est à vous de voir je clique sur ajouter donc pour ramener pas mal de choses dessus euh, je vais chercher où sont mes vidéos mes vidéos sont là je peux prendre une vidéo de youtube et je la ramène par exemple donc, quand vous ramenez une vidéo euh, on va quand même travailler sur cette vidéo pour que ça ne se démarre pas automatiquement donc on enlève tout ce qui est lecture automatique et en boucle comme ça on est tranquille donc ça c'est des choses que vous pouvez faire ajouter du texte etc vous voulez ramener vous voulez rajouter vous le mettre une boîte dessus on rien. Vous avez besoin de boîtes pour raconter des trucs. Pourquoi pas pour ramener des boîtes et, et les insérer et les insérer dessus. Donc je vais prendre cette boîte par exemple là parce que c'est assez voyant. Ok, là dessus je clique. S'il veut bien. Hop. Ok. Donc là. Donc ça, c'est des choses qu'on ne veut pas avoir. Vous voyez là les. Euh, toutes les modifications que qu'on avait faites là apparemment c'est barré parce qu'on avait on avait ramené une boîte donc ça c'est des choses qu'on ne veut pas avoir Donc, quand vous voulez ramener un élément et que vous n'avez pas assez de place ce que je vous conseille de faire c'est de fermer d'abord ce que vous avez donc, par exemple ici j'aurais pu fermer ça comme ça avant de ramener ma boîte pour éviter des désagréments pareils. ok mais on continue euh, si je veux mettre une boîte à côté de mon de ma vidéo je fais ça ok donc c'est super pour moi j'enregistre tout ça donc c'est juste pour vous dire que vous pouvez ramener, mettre tout tout élément que vous voulez hein, sur le euh, sur le grand menu pour raconter ce que vous voulez vous avez envie de raconter les grands menus servent à ça d'accord sachez que à la base c'est créé pour que les gens puissent naviguer sur votre site internet après vous pouvez toujours le détourner pour, euh, pour l'utiliser euh, pour ce que vous voulez ok donc là, si on regarde un peu à quoi ça ressemble, vous voyez ça. Si je lance ma vidéo, ok, la vidéo peut tourner. J'ai ma photo, j'ai mes menus, etc. Donc ça, c'est des choses que je peux faire. Je peux, On peut continuer et rajouter tout ce qu'on veut là-dessus. Si vous avez des questions, sachez que vos questions et vos remarques sont les bienvenues. Et si vous voulez créer vous-même votre site internet pour développer votre business, nous avons mis en place pour vous une, une plateforme de formation gratuite. Pour cela, allez sur notre site agence web, donc c'est e .fr le, le site web de l'agence et une fois que vous êtes dessus vous scrollez vers le milieu de la page vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation vous cliquez dessus et vous créez votre compte compte gratuit et sur votre compte gratuit vous aurez des ressources pour pouvoir créer votre site internet et, euh, et vous avez même des modèles que vous pouvez télécharger sachez que euh, en tout cas ça me ferait plaisir que vous nous suiviez hein, sur les sur les réseaux sociaux Facebook Instagram YouTube LinkedIn et pour cela tapez juste agence web v 2 et vous allez tomber sur nous on se retrouve pour une prochaine présentation à très bientôt bye bye